Bonjour les amis, nous sommes toujours donc avec le DAX comme euh, euh, indice principal. Donc nous voyons euh, ici le DAX qui est dans le nuage Ishimoku ici. Vous voyez indécision, hein, est-ce que ça va, ça va recasser à nouveau ou pas Donc on, a, on avait cassé cette zone-là les 50% et puis on a réintégré maintenant les 50%. Est-ce qu'on va descendre plus bas Difficile bien sûr à dire, à prédire. Donc on est vraiment dans un marché idéal pour le scalping et les personnes donc qui ont, si vous avez suivi déjà ma formation au scalping, euh, mmh. vous savez profiter euh, vraiment bien d'un marché comme, comme ceci. Donc si on va voir euh, sur les unités, regardez en une minute, le beau marché qu'on a là. Donc si on rajoute euh, mmh. Donc euh, l'indicateur stochastique, vous savez que j'aime beaucoup cet indicateur et eh bien on a des magnifiques points d'entrée même en une minute et puis on, on, peut, aller, on peut aller chercher donc en 5 minutes et en 15 minutes donc pour avoir confirmation bien sûr de, du sens de la tendance et de prendre euh, des beaux scalps et, et parfois des, des scalps qu'on peut, qu peut prolonger mais euh, bien sûr euh, on a, on a des outils avec euh, les indicateurs euh, que j'utilise dans mes formations qui sont formidables pour euh, arriver à, à trader euh, comme il faut dans des, des marchés indécis comme, comme le DAX actuellement. Alors ici je vais, je vais vous expliquer aussi que l'intérêt de trader les CFD, de faire du scalping en CFD c'est que vous pouvez euh, edger. C'est-à-dire que si vous vous êtes trompé de sens, si vous voyez que bon le marché ne part pas dans le sens dans lequel vous avez pris votre trade, vous pouvez bloquer vos pertes en prenant un trade dans le sens inverse. Le temps de voir exactement ce qui, ce qui se passe, si vraiment vous vous êtes trompé ou s'il y a juste un petit rebond euh, du marché, mais ça vous permet de prendre du recul. Et de voir ce qui se passe tout en bloquant euh, vos pertes. Donc, par exemple, si, si vous avez une perte de 5 euros, elle, elle va rester à 5 euros parce que vous aurez pris une position égale à la fois à l'achat et à la vente. Ça, vous ne pouvez pas le faire sur les futures, vous pouvez le faire sur les CFD. Donc, c'est l'intérêt de hedger et de trader en scalping sur les CFD. Donc ça vous permet de, de vous dire bon qu'est-ce qui se passe, pourquoi le marché euh, il ne part, il part pas dans le sens que j'avais prévu même si vous, avez fait, si vous avez fait vos analyses comme il faut. Parfois et eh bien euh, ça ne se passe pas comme on, on l'a prévu donc on s'est bloqué ces pertes en hedging. Donc euh, ça c'est le gros intérêt et à partir du moment où vous voyez que ça part vraiment dans un sens ou, ou dans l'autre, vous coupez votre position dans l'autre sens vous perdez bien sûr un petit peu mais si le marché si cette fois-ci vous avez bien compris, bien déterminé dans quel sens part le marché et eh bien rapidement vous, perdez, vous regagnez votre perte et même vous pouvez renforcer votre position si vous êtes convaincu du sens du marché cette fois-ci. Donc c'est tout l'intérêt de, de pouvoir hedger, de, de faire du scalping en, en CFD. Vous avez les moyens de bloquer vos pertes. Et de, de regagner, euh, de corriger votre erreur de départ si on, si on peut dire. Donc ça c'est vraiment euh, très intéressant, euh, c'est pourquoi j'aime beaucoup trader euh, en scalping sur les CFD. Donc euh, ça vous permet de, de, de, de récupérer une perte très rapidement puisqu'en scalping vous voyez comme les marchés peuvent aller euh, rapidement dans un sens et dans l'autre. Donc vous pouvez, euh, faire euh, des gains euh, rap rapidement. Donc vous voyez ici euh, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc une dizaine de bougies et là vous avez le marché qui, qui repart de l'autre côté. Donc on recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop toutes les 10 minutes vous avez le marché qui change de sens. Donc vous pouvez prendre vos gains à chaque fois et bien sûr avec euh, avec les signaux qui vous sont donnés euh, comme je vous explique dans, dans ma formation donc lorsqu'il y a des retournements on a un signal qui est donné par les indicateurs. Vous voyez ça, vous savez lorsque vous maîtrisez bien une méthode de scalping, le marché vous donne les signaux. Donc moi j'utilise euh, les bougies Ekenashi ici donc euh, j'utilise Ishimoku, j'utilise maintenant les bandes de Bollinger, j'utilise le stochastique et encore d'autres euh, indicateurs. Euh, qui vous permettent d'avoir un taux de réussite euh, très important en prenant très peu de risques, en prenant rapidement vos gains et vous faites des séries de gains euh, comme ça les uns après, après les autres. Toutes les 10 minutes vous avez des opportunités. Donc c'est là tout, tout l'intérêt de pouvoir faire du scalping dans un marché comme ceci et de, de pouvoir edger aussi quand, quand vous faites une erreur. Donc on a, on a vraiment un potentiel très grand avec mmh. euh, un marché comme ça, même s'il semble indécis à long terme, ben à court terme vous pouvez gagner, vous euh, euh, pouvez vous amuser euh, toutes les 10 minutes. Là, Vous n'êtes pas obligé de trader pendant des heures. Hein. Là vous pouvez trader une demi-heure euh, euh, si vous voulez, arrêter puis vous reprenez. Il y a toujours des moments où, où ça reprend. Vous avez des moments où le, le marché ne fait pas, pas grand-chose, vous voyez comme ici. Mais avant ça il a fait un beau mouvement puis ici il reprend un beau mouvement donc euh, c'est vraiment un plaisir de, de trader un marché comme le Dax euh, en scalping. Voilà donc euh, on reste attentif, on, on profite euh, du marché tel qu'il est là actuellement, on verra bien comment, comment ça se passe dans les prochains jours mais pour le moment, euh, moi, ça me convient très bien. Un marché comme ça, un marché indécis, moi, ce n'est pas, pas un problème à partir du moment où, où je peux trader, où je peux m'amuser tous les jours, donc en scalping. Voilà, si vous aimez euh, euh, ce genre de, de trading, eh bien je vous invite à apprendre une méthode de scalping, la mienne ou une autre, mais vous avez un lien sous cette vidéo pour, euh, pour apprendre ma méthode de scalping et vous arriverez à bien vous amuser tout en gagnant de l'argent sur un marché comme cela. Voilà, si vous aimez cette vidéo, likez-la, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À bientôt